j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mani, votre consultant de business. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà, je vais vous inviter à vous abonner. Si vous aimez tout ce qui est économie numérique et tout ce qui vous permet de gagner de l'argent sur Internet, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté euh, euh, un nouvel exchange que beaucoup ne connaissaient pas. Et avant de vous montrer comment vous inscrire sur euh, cette plateforme et même vous dire à la fin de cette vidéo pourquoi vous devez vous inscrire sur cette plateforme, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Binance. Alors, est-ce que Binance est un scam Est-ce que Binance est le scam du siècle Est-ce que Binance est la plateforme qui va venir donner les AVC à toute la République on ne sait pas encore, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ample réponse. Ok les amis, plusieurs personnes se plaignent de leur compte bloqué sur la plateforme Binance et d'autres se plaignent de, de ce que euh, leurs fonds ont été gelés, de des de, de, de fonds non remboursés du support de Binance qui ne répond pas aux requêtes de, des utilisateurs. Et encore aujourd'hui, j'ai été en contact avec une partenaire qui, n'est-ce pas, a 13 000 dollars bloqués par Binance ou Binance ne veut pas restituer son argent dans le compte bancaire pour des, de la crypto qui n'ont pas livré. Alors, il y a lieu de se poser les questions, les amis. Est-ce que Binance est encore fiable? Est-ce que Binance est encore digne? Aujourd'hui... On reçoit des mails au Binanziens en Afrique, Binanziens au Cameroun, Binanziens à Bangui, binance Binance est en train de venir conquérir l'Afrique. Parce qu'on sait très bien que l'Afrique, ne connaissant pas encore la crypto-monnaie, alors c'est un terrain neutre où plusieurs personnes peuvent venir et se faire de l'argent dans nos dos. Donc les amis, euh, vraiment, dans cette vidéo, je vais encore tirer notre attention. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as eu le même problème avec ton compte Binance. Mais si tu as eu le même, le même problème avec ton compte Binance, je vais tout simplement te demander de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour, n'est-ce pas, rejoindre tous ceux-là qui sont en train de faire des plaintes contre Binance. Donc, les amis, je sais que euh, nous, beaucoup, beaucoup de beaucoup de nouveaux dans le, le milieu de la crypto-monnaie, ce sont d'abord accrochés sur Binance pour créer leur compte. Ce qui n'est pas mal parce que l'avantage c'est que les, plusieurs plateformes ont le, le, le même processus, comme je vous l'ai dit, comme MX Global que je vous ai présenté et je vais vous montrer comment créer votre compte. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a lieu de tirer une sonnette d'alarme sur Binance. On ne connaît pas les intentions qui sont derrière Binance qui est en train de venir massivement en Afrique pour vous dire créer des comptes et des gens qui mettent beaucoup d'argent, qui ont de la crypto dans Binance. Euh, Aujourd'hui encore, on comprend la défaillance des systèmes centralisés. Les systèmes centralisés ont leurs inconvénients et leurs avantages. Mais le principal inconvénient des, des, des, des, des sexes, c'est-à-dire les, les centralized exchanges, c'est qu'ils détiennent votre clé privée. Donc, ils ont la possibilité de bloquer vos fonds. Ils ont la possibilité de se volatiliser avec vos fonds du jour au lendemain. Donc, il y a un réel problème. Maintenant, les DEX, qui sont les Decentralized Exchanges, sont là pour vous donner, pour vous donner à vous-même d'être maître de vos fonds. Maintenant, le seul inconvénient, c'est que pour beaucoup de novices, j'ai vu beaucoup de gens perdre leur argent sur euh, les Dex parce qu'ils ne, ne savent pas vraiment les utiliser. Mais aussi, ils ne sont pas conscients de ce qu'eux-mêmes sont euh, les garants de leur clé secrète C'est eux-mêmes qui gardent leur fonds Et s'ils perdent leurs euh, 12 mots pneumatiques, voilà, ils ont perdu leur argent. J'ai vu beaucoup de personnes perdre leur argent parce qu'ils ont formaté les téléphones. Ils ont oublié qu'ils ont gardé leurs codes, leurs 12 mots secret dans le téléphone et tout et tout et tout c'est beaucoup de choses et donc beaucoup de précautions aussi à prendre donc la question qui va se poser vers quoi on va se tourner je vous dirais encore c'est vrai il est encore mieux de mettre son argent sur un index pourquoi parce que au moins là vous pouvez ouvrir votre portefeuille mais il faut savoir sécuriser ces informations et les sauvegarder Aujourd'hui, Binance qui a fait le buzz et donc beaucoup se disent que c'était la seule plateforme qui existe pour pouvoir euh, holder. Vraiment, si tu m'écoutes aujourd'hui, moi je vais déjà te dire, quand ça commence comme ça, commence à enlever ton argent. Va mettre ça dans Mx Global ou mets ça dans ton Dex ou euh, Tross Wallet ou Metamask, je ne sais pas c'est quoi ton portefeuille. Mais enlève-le dans Binance. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment créer votre compte sur MX, MXC Global. Comment transférer vos fonds. De votre compte Binance vers votre compte MXC Global, on le fera tous ensemble parce que moi-même, je vais enlever mes agents qui sont dans mes différents comptes Binance pour les mettre dans mes autres comptes où c'est plus fiable. Et pourquoi je parle encore de MXC Global Parce que de la plupart des plateformes centralisées que je connaisse, je dis encore que c'est la seule que je connaisse aussi aujourd'hui. Bon, ce n'est pas la seule qui n'a jamais été attaquée, mais c'est la seule pour moi qui n'a pas connu d'attaque et qui est assez robuste en termes de sécurité, et je ne pense pas qu'ils puissent blaguer avec notre argent, comme Binance est en train de le faire, parce que, façon dont Binance arrive en Afrique, là, vraiment, faisons gaffe, faisons gaffe, parce qu'il y a beaucoup de scams, vous imaginez, vous les écrivez, ils ne vous répondent pas, euh, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se plaignent de... De ce qu'ils écrivent même au support, ils ont des, des, des, des, des comptes à 100 000 500 000 qui sont bloqués parce que Binance a décidé juste de bloquer leur compte sans raison. Pour après, pour quelqu'un qui est au Cameroun, vous imaginez, on vous dit que le gouvernement américain doit faire quoi, quoi, quoi pour autoriser, on ne sait pas quoi. Binance, ça craint. Vraiment, moi, je suis navré de le dire aujourd'hui. Je suis navré même. De connaître cela aujourd'hui mais il est de mon devoir de vous partager cette information et de vous dire alt binance à scam on ne sait pas comme euh, j'adore ça hashtag binance scam alors faites attention retirez vos fonds de binance que ce soit binance us binance.com commencez à retirer vos fonds gardez les sudo des échangeurs à qui vous faites confiance moi je vais les mettre sur euh, mx global si vous voulez faire comme moi, vous trouvez le lien de MX Global en description de la vidéo pour pouvoir créer votre compte et je vais vous montrer comment faire les configurations et comment enlever nos fonds sur Binance parce que pour moi à partir d'aujourd'hui Binance est sans confiance. Donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo et que tu vas la partager le maximum possible et que tous ceux là qui ont été victimes, tous ceux là qui ont été victimes de l'arnaque de Binance, je dis encore je vais Mettre les liens du groupe où euh, vous pourrez, euh, le lien que vous vous allez cliquer sur ce lien pour pouvoir faire des requêtes contre Binance. Voilà pour tous ceux-là qui sont aux États-Unis, parce qu'apparemment euh, c'est un problème récurrent aussi aux États-Unis. Pour tous ceux-là qui ont, qui, qui ont ce problème aux États-Unis, vraiment suivez la même procédure. Peut-être je prendrai euh, le temps de faire une autre vidéo et même, euh, je crois, Elvis conjo sera en direct ce soir pour ce problème de binance donc euh, soyez connectés partagez euh, cette vidéo là pour alerter les gens sur le gros scam à venir qu'est binance vraiment je le dis avec beaucoup de désolation mais vaut, vaut mieux tard que jamais tant que ton argent est encore dans ton compte vaudrait mieux le retirer et l'envoyer dans un excès global alors j'espère que tu as aimé la vidéo je tiens encore à te dire Olga Ambani n'est pas conseillère en investissement tout ce que je fais c'est de vous donner des informations à titre de formation donc vous avez là vous je vous recommande beaucoup d'aller faire vos propres recherches et dans toute chose, on ne met pas tous les œufs dans, dans un même panier c'est ça que je, je, je, je vous dis tout le temps moi aujourd'hui j'ai je ne sais pas x portefeuille donc si aujourd'hui un se perd au moins je sais que j'ai mis dans l'autre essayez de diversifier votre portefeuille et donc dans la prochaine vidéo on va créer notre compte MX Global Créons nos comptes et transférons nos, comptes, nos, nos fonds euh, à l'intérieur. On va se dire à très bientôt. N'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire, de liker et de partager. Ciao, ciao.